à tous et bienvenue dans Coffee and the Moon, le podcast dédié au monde réel de l'entreprise et de la finance produit par Mooncard. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous pencher sur un business un peu particulier. On retrouve ce modèle partout, en France comme à l'étranger, depuis la nuit des temps. Ikea, Carrefour, L'Oréal, HM en font notamment partie. Je veux parler des entreprises familiales. Dans un rapport de septembre 2013, l'Institut Montaigne indique qu'elle représente 60% des entreprises en Europe et tenez-vous bien 83% des entreprises françaises. Si le modèle est archi présent dans notre économie, ces entreprises sont malheureusement peu nombreuses à perdurer. Seulement 1400 entreprises familiales françaises ont plus de 100 ans. Ainsi, il se pose la question de la transmission qui est cruciale et parfois source de tension. En France, seuls 14% des entreprises familiales se transmettent à la génération suivante. Pour vous donner une idée, en Allemagne, le taux de transmission est de 51% et en Italie, on atteint même les 71%. Alors, quel est le vrai visage du business en famille Quels sont les principaux défis de ces entreprises La transmission est-elle tabou ou au contraire source de pression pour les générations suivantes Et puis tout simplement, comment est-ce qu'on fait pour gérer famille et business Pour répondre à ces questions, deux intervenants nous ont accordé un peu de leur temps. Tout d'abord, Philippe Boudin, gérant de l'éditeur et imprimeur de tissu provençal Les Olivades. Il n'a que 28 ans et pourtant aujourd'hui, il a fait le choix de reprendre ce patrimoine familial vieux de 200 ans. Avec nous également Thomas Roiseau, gérant du torréfacteur artisanal Biacelli, une histoire de famille qui a commencé en 98 et qui prend un nouveau souffle aujourd'hui avec Thomas qui a décidé de rejoindre cette aventure il y a deux ans à la suite d'une promotion manquée. Coffee on the Moon, le vrai visage des business familiaux, c'est parti Quand on pense aux entreprises familiales, on a d'abord en tête ce mélange de générations qui cohabitent sous le même toit et qui parlent d'argent. Aïe Ensemble en famille, au boulot, du soir au matin, on peut légitimement se poser la question, mais comment font-ils Avant d'entrer dans le détail, on plante le décor. Philippe, Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter vos entreprises respectives Thomas Roiseau. Donc les cafés Biatcheli, euh, nous, nous sommes un petit torréfacteur artisanal basé à Dijon. Donc euh, c'est quoi une torréfaction artisanale En fait, notre métier, c'est d'acheter du café dans les quatre coins du monde. Euh, notre particularité, c'est que nous n'achetons principalement que des grands crus. Qu'on fait venir donc sur notre site à, à Dijon et puis ce café, on va le faire cuire. Euh, et là, c'est là où toutes les différences vont intervenir entre les différents torréfacteurs. Euh, donc, on a nos secrets euh, et cette cuisson fait que on va apporter donc un, un résultat en tasse qu'on espère et qu'on souhaite excellent pour ensuite le commercialiser auprès des cafés, hôtels, restaurants, ce qui constitue 80% de notre, de notre clientèle. Les 20% restants étant euh, divisés entre la grande distribution, euh, parce qu'on en fait un tout petit peu auprès des indépendants, euh, et puis auprès du grand public, puisqu'on a un petit magasin d'usine euh, sur notre site Dijonais, où on accueille, euh, on accueille chaque jour euh, entre allez, 20 à 30 clients euh, qui viennent acheter directement leur, leur café euh, sorti tout chaud du, du torréfacteur. On existe depuis 98. C'est mon père, Paul, qui a créé cette entreprise, qui est un maître torréfacteur, c'est-à-dire c'est un monsieur qui est particulièrement impliqué dans la dans la torréfaction, dans l'achat des ressources, la matière première, la cuisson du café. Ça c'est vraiment son sa partie à lui. Et puis depuis deux ans, depuis 2018, je l'ai rejoint. Pour moi, gérer plutôt la partie commercialisation du produit, mise en avant, relation avec les partenaires. Ça marche plutôt bien, puisqu'en deux ans, on a doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise et doublé le portefeuille client. Philippe Boudin. Notre métier de base, c'est l'impression sur tissu. Et autour de ça, on fait également la création et la commercialisation de ces tissus et de produits finis qui sont faits dans les tissus qu'on a imprimés dans notre fabrique. C'est une entreprise qui a eu l'année dernière 200 ans, donc 200 ans de savoir-faire textile en Provence. On est peut-être, en tout cas, la dernière entreprise d'impression textile en Provence et l'une des dernières en France aujourd'hui et on est vraiment spécialisé aussi dans les motifs provençaux pense qu'il parle à pas mal de, de gens euh, et mais pas uniquement parce qu'on a largement euh, élargi euh, notre offre euh, depuis maintenant euh, une bonne euh, quinzaine d'années au moins euh, pour aller euh, sur d'autres types de graphismes que simplement euh, les dessins provençaux. Euh, voilà, alors l'entreprise a été créée par deux associés, euh, un ta, deux frères tarasconnais et un graveur de planches d'impression au, au bloc. Euh, qui était d'origine suisse, qui s'appelait Léonard-Quinche, et l'entreprise est passée de main en main, et pour aller un peu, un peu rapidement, j'invite les gens qui écouteront ce podcast à aller sur notre site pour voir peut-être l'historique un peu plus détaillé, euh, mais en fait ma famille est arrivée dans les années 40, et puis mon grand-père précisément, juste après-guerre en fait. Donc moi je suis la troisième génération qui travaille aux olivades, et ça fait maintenant je crois plus de... Voilà, 40-50 ans que ma famille dirige cette entreprise. À partir de quand euh, vous décidez de reprendre l'entreprise familiale Quel est le déclic euh, Est-ce qu'avant cette reprise, vous aviez déjà euh, envisagé de créer euh, une boîte ou euh, d'en reprendre une Philippe Boudin. Comme je dis souvent aux gens qui viennent euh, et qui me demandent depuis combien de temps je travaille aux olivages, je dis... Euh, 4 ans, enfin maintenant 4 ans officiellement et depuis 28 ans non officiellement. J'ai toujours été dedans depuis que je suis né. Je pense comme beaucoup de gens qui sont dans des, dans des métiers et des PME, surtout comme ça de passion. Donc, je pense que j'ai toujours eu envie, en tout cas, ça va toujours faire partie de ma vie, en tout cas. Après, c'est vrai que je m'étais orienté pour mes études vers autre chose. Je voulais être antiquaire. Et, et en fait, au moment où je suis sorti de mes études, dans un contexte peut-être un peu de recherche, de travail et dans un secteur qui n'était pas évident, bah, je, mon père avait besoin en fait euh, d'aide parce qu'on était un peu en difficulté. Il me dit bah, écoute moi j'ai besoin, besoin d'aide et vu qu'en fait le secteur était très proche aussi de ce que je voulais faire finalement, euh, ça m'intéressait vachement de, de venir ben, énormément voilà, de, de venir travailler aux olivades. Donc c'est à peu près très peu de temps finalement après mes, mes études, bah, j'ai commencé à travailler progressivement en fait. Et, et progressivement aussi j'ai eu envie vraiment de reprendre et, et d'être vraiment dans, très actif aux olivades alors qu'au début j'étais un peu distant, on pose des questions j'étais assez jeune, toujours je pense et surtout pour reprendre une entreprise alors pour l'instant mon père est encore très présent et mon frère aussi mais c'est vrai que maintenant je suis dans une démarche où j'ai vraiment envie de, voilà, de tenter et d'aller plus loin encore et de, de proposer vraiment des choses nouvelles etc. Thomas Oiseau. Donc je suis diplômé d'une école de commerce euh, j'ai travaillé ensuite pendant deux ans dans un cabinet de recrutement où je gérais la, le recrutement de profils cadres dans le secteur tertiaire. Et après ces deux années passées en cabinet, j'ai intégré donc une école de commerce en tant que responsable d'un département qui avait pour objectif d'accompagner les jeunes vers l'emploi, qui s'appelle un espace carrière. Euh, et je suis resté huit ans dans cette école. J'ai eu différentes fonctions, j'ai géré les relations entreprises. Euh, j'ai participé à la, à, à la création, au lancement de, de la fondation de l'école euh, qui s'appelle l'École supérieure de commerce de Dijon, la Burgundy School of Business. Et puis, euh, il y a huit ans, pour tout vous dire, j'ai raté une évolution au sein de l'école. Je voulais le poste au-dessus euh, du bien. Euh, donc, à 32 ans, je voulais rentrer au comité de direction de l'école euh, et puis, avoir un peu plus d'autonomie et de responsabilité encore dans la gestion de mon, de, de mon budget. Et je n'ai pas eu le poste. Donc, euh, je suis parti en très bon terme avec mon, mon patron de l'époque. Et puis, euh, au même moment, en fait, mon père me parle. Donc là, on était à l'été 2018. Mon père me dit, bah, tiens, dans ton réseau entreprise, tu connais pas mal de monde. Euh, écoute, moi, je réfléchis à vendre la structure. Voilà. Parce qu'à l'époque, il avait 60 ans. Et il se disait ben voilà, qu'il n'était pas, pas éternel et qu'il fallait réfléchir à la succession. Euh, et donc, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, ne, ne cherche pas trop. Moi, ça peut m'intéresser de, de reprendre l'affaire familiale. Donc, on s'est donné le, le dernier trimestre de l'année 2018. Ça a plutôt bien marché. Euh, ça a plutôt très bien marché parce que je me suis rendu compte qu'il commercialisait un produit qui était juste fantastique, que les gens adorent particulièrement. On a des taux de fidélisation qui sont, qui sont juste exceptionnels. Donc, c'est-à-dire que notre produit est bon. Euh, par contre, je me suis rendu compte pendant ce trimestre-là qu'on le commercialisait mal, euh, qu'on répondait à l'opportunité et qu'on n'avait pas une stratégie clairement définie. Donc, depuis un an et demi, depuis quasiment deux ans, j'ai mis tout ça en place et, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc, mon père a aujourd'hui 62 ans. Il va prendre sa retraite administrative sa retraite physique, ça je pense qu'on l'aura toujours dans l'entreprise quelque part, euh, mais il va prendre sa retraite physique à la fin de l'année, euh, sa retraite administrative, pardon, à la fin de l'année, et puis bah, pour que moi j'ai les mains totalement libres, on va dire, à, à janvier 2021, pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire dans cette, dans cette structure. Philippe Boudin. Avant de faire mes études, j'avais envie de monter une galerie, ou une boutique d'antiquité, et c'était vraiment une... Une envie qui était forte chez moi. Je commençais à acheter même des objets, enfin voilà, faire un stock, comme on dit, dans ce, ce métier-là. Euh, donc ouais, j'avais vraiment cette entre... Alors, c'est des toutes petites entreprises, hein, euh, mais c'est vrai que, ça, comme je disais, ça se rapproche, c'est pas tellement loin de Olivat, par exemple. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était, après, c'est une manière de fonctionner très différente. Parce que l'Antiquité, c'est sur un marché de seconde main, donc euh, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec de la production industrielle. Thomas Roiseau ça a toujours été dans un coin de ma tête. En fait, je, je suis un bâtisseur. Euh, c'est-à-dire quand ils m'ont recruté pour être responsable d'espace carrière, le département n'existait pas. Hein, je l'ai créé de toutes pièces. J'étais tout seul, je rencontrais euh, quatre élèves dans mon bureau. Donc, c'est-à-dire que quand je dis je suis un bâtisseur, c'est ce que j'aime, c'est mettre en place des process, c'est créer des choses et puis les industrialiser. Euh, donc, donc, ça, ça a toujours été. J'avais eu, il y a très, très longtemps, un, obtenu un, un prix euh, j'avais participé à un concours où, sur la création d'entreprises et j'avais un projet qui était en fait un jeu vidéo qui mêlait à la fois le virtuel et le réel euh, j'étais pas allé au bout du truc parce que, parce que je pense que j'avais manqué de courage à l'époque et puis surtout je manquais beaucoup d'expérience donc je suis allé faire mes expériences dans les entreprises euh, le cabinet de recrutement dans lequel je travaillais euh, appartient en fait au groupe Randstad. donc j'étais dans un groupe absolument gigantesque ensuite l'école de commerce euh, c'était une PME euh, une PME de, de, de grande taille euh, puisqu'elle faisait 100, 150 collaborateurs euh, donc voilà je suis allé faire mes armes on va dire à droite à gauche et puis euh, une fois que je me sentais armé et prêt euh, effectivement le déclic et la vie a fait que euh, j'ai discuté avec mon père et j'ai raté cette euh, opportunité professionnelle dans l'école et donc je me suis, je me suis lancé parce qu'en fait pour tout vous dire j'ai repris l'entreprise, enfin je suis en cours de succession sur l'entreprise Biatcheli mais en parallèle j'ai créé une entreprise euh, dont je suis le gérant fondateur, qui s'appelle Le Petit Bourguignon, euh, qui est toujours dans l'univers du café et qui, euh, qui arrive avec des nouveaux produits et des nouveaux projets. Comment on fait pour bosser euh, en famille Est-ce que, est que parfois il y a des moments d'incompréhension, de, de tension Est-ce qu'on arrive mieux à les gérer euh, dans ce cas-là parce que euh, c'est un, un milieu familial, alors du coup on, on est peut-être plus libre de dire, euh, de dire ce qu'on pense euh, Et puis aussi, est-ce que parfois on arrête de parler business est-ce qu'il y a un moment où on fait une pause et est-ce qu'on s'arrête C'est très difficile de gérer un business familial. Pourquoi enfin, Déjà, il y a une différence entre gérer un business entre un père et son fils et gérer un business entre frères et sœurs. Euh, C'est quoi la difficulté C'est l'écart générationnel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'utilise pas les mêmes outils que mon père. Euh, si je lui parle d'une solution SaaS, euh, si je lui parle de cloud, etc., je sens bien à un moment ou l'autre que je le perds dans la discussion, ou tout du moins qu'il n'est pas forcément intéressé par ce que je lui raconte. Puis la deuxième difficulté, c'est effectivement quand vous êtes en repas dominical, euh, il faut essayer de ne pas aborder ces, ces, les problèmes professionnels. Donc euh, ça, c'est une règle que j'ai imposée depuis le début quand j'ai rejoint mon père. Je ne veux pas qu'on parle de, de business à table quand on est en famille, c'est juste un sujet tabou. Euh, euh, c'est un sujet que j'interdis. Hein. C'est-à-dire que quand le sujet arrive sur la table, euh, je peux me fâcher. Ça, ça m'est déjà arrivé de dire non, non, attendez, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire On n'est juste pas au bon endroit. Là, on est dans un cadre personnel. On n'est pas dans un, cadre, enfin, dans un cadre professionnel, donc on, on arrête cette discussion immédiatement. Et puis on, ça arrive, des fois, on a des moments de tension assez forts avec mon père. Euh, on est lundi, euh, il est 14h, on se fâche. Euh, le soir même, euh, je suis invité à manger chez mes parents. Euh, j'ai j'ai pas affaire à, à la même personne hein, et il faut savoir faire créer cette rupture euh, d'ailleurs au travail mon père je l'appelle Paul c'est son prénom euh, à la maison je l'appelle papa voilà pas, et c'est pas la même personne et il faut créer cette, cette dichotomie qui est pas toujours évidente à faire mais euh, mais qui est nécessaire parce que sinon on deviendrait fou il y a un moment c'est totalement euh, enfin on vous Déjà gérer un business, vos nuits sont un peu plus courtes et vous ne pensez plus qu'à ça. C'est une passion enfermante. Si en plus cette passion est partagée avec la famille, elle est doublement plus enfermante et je pense qu'on devient fou. Philippe Boudin. Euh, oui, heureusement quand même, on arrive à peu près à, à de temps en temps couper après c'est très dur <rire> c'est très dur parce que ça fait partie de notre voilà, comme je vous disais de notre vie après l'énorme atout qu'on a je pense c'est que c'est un, un secteur de passion enfin après il y en a plein d'autres hein, mais je pense que c'est quelque chose où on peut être assez passionné et la frontière entre, voilà, entre le, le professionnel et le privé et, est assez fine je pense dans tous les gens qui travaillent dans le textile, dans la décoration, dans la mode tu es, voilà, es tout le temps un peu dans le bain, après c'est vrai que Personnellement, moi, évidemment, je m'intéresse à plein d'autres choses, je fais plein d'autres choses à côté, et heureusement. Quels sont les grands défis auxquels vous faites face aujourd'hui Est-ce que c'est l'innovation Est-ce que c'est la trésorerie Est-ce que c'est la transmission, déjà Philippe Boudin. Alors, bah, pour Elisad, comme je l'évoquais un peu, c'est euh, en effet arriver à, à trouver un équilibre entre euh, chiffre d'affaires euh, et charges, quoi, on va dire, pour euh, parler très simplement. Euh, c'est-à-dire arriver à au moins équilibré voire évidemment gagner un peu un peu d'argent bon ce qu'on arrive à faire parce qu'on travaille beaucoup en licence avec le japon qui nous permet de, de, de bien tenir et de bien fonctionner aujourd'hui mais on aimerait que l'entreprise soit plus saine donc ça c'est je pense le premier objectif et je dirais ce qui va avec ça c'est donc augmenter notre, notre chiffre d'affaires avec des nouveaux des nouveautés des nouveaux produits et euh, améliorer encore nos collections. Moi, je pense que c'est vraiment un point important euh, dans mon secteur, c'est d'avoir des collections qui sont euh, bien dans l'air du temps et, euh, et avec aussi quelque chose qui manque beaucoup, je pense, aux au Olivades, c'est euh, tout ce qui est euh, communication, digitalisation, euh, et marketing, etc. Des éléments qui n'étaient quasiment pas présents euh, aux Olivades. Euh, avant que j'arrive, il y avait un site internet. Mon frère avait mis certaines choses, mais après, il occupé d'autres éléments, puis aussi, c'est vrai que les réseaux sociaux sont arrivés et aujourd'hui, c'est devenu énorme et assez vite finalement. Et Les entreprises un peu anciennes comme nous, arriver à prendre le train en marche, quelque chose comme Instagram, etc. C'est assez lourd et assez difficile. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire pour nous parce que c un, ce sont des moyens tellement incroyables de communiquer sur tous nos dessins, sur tous nos produits, que c'est indispensable qu'une entreprise comme Univade aille sur ces terrains-là. T'as aussi un défi de production, j'imagine, tout ce qui touche à l'innovation, aux machines, à l'usine Oui, bien sûr, parce que c'est extrêmement quand même compliqué de garder une unité de production en France, sachant qu'on est beaucoup plus cher et beaucoup moins compétitif que des tissus qui peuvent venir d'ailleurs, de, de hors de pays européens en tout cas. Et, donc, et puis en même temps... Je pense qu'une entreprise comme Olivade, sans son atelier, euh, elle perd presque raison d'être. On a toujours été un atelier et on est encore un atelier aujourd'hui. Puis on a vraiment, je pense, toujours un peu dirigé les choses dans, cette, dans ce sens-là. Thomas Roiseau. Le plus grand défi, je pense qu'on est en passe de le réussir, c'était déjà de sauver le soldat Biatchel. Voilà. Hein, très clairement, quand, euh, quand je suis arrivé il y a un an et demi, euh, j'ai trouvé une entreprise qui était. Euh, qui était plutôt en difficulté, on avait des ressources qui, avec des compétences qui n'étaient pas utilisées comme il le fallait, qui n'étaient pas au bon endroit, on avait des difficultés au niveau financier, effectivement la trésorerie c'est nerf de la guerre, en tout cas dans notre métier c'est vraiment nerf de la guerre, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'argent pour acheter ma matière première, ben, je ne peux pas livrer mes clients, si je suis en retard pour livrer mes clients, ils sont mécontents, ils me quittent, euh, donc on avait ce, ce souci-là qu'il a fallu résoudre. Euh, euh, assez rapidement. Euh, C'était un défi également donc euh, commercialement parlant parce que euh, même si notre taux de fidélisation était bon, notre taux d'ouverture client euh, était très mauvais. Euh, je pense que quand je suis arrivé, on avait un portefeuille de 200 clients. Euh, et nous, on est sur des, des produits où le euh, bah, vous voyez bien quand vous allez acheter un paquet de café en grande surface, euh, c'est pas un produit que vous achetez très cher. Euh, donc même si nos taux de marge sont relativement importants, tant qu'on n'a pas de volume, on ne gagne pas sa vie. Euh, donc 200 clients, c'était clairement pas suffisant pour, pour faire vivre et développer la structure. Aujourd'hui, on parle plutôt de 400 clients. Euh, notre trésorerie, c'est toujours la difficulté, donc on est toujours en train de se battre pour ça. Euh, mon défi final sera certainement un jour de transmettre cette entreprise. Euh, et cette transmission, je ne veux pas qu'elle se fasse dans 5 ans, dans 10 ans, mais plutôt à la fin de ma carrière professionnelle, hein, donc dans, euh, dans quelques années. <rire> On va revenir bien sûr sur le sujet de transmission, hyper important pour euh, ces entreprises familiales. Avant ça, est-ce que vous utilisez des leviers généralement utilisés par les start-up euh, pour faire fructifier vos entreprises Thomas Roiseau. Alors non, euh, aujourd'hui en fait, Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une entreprise, on peut lui donner le nom qu'on veut, effectivement, start-up, artisan, etc. Euh, une entreprise, ça ne reste ni plus ni moins que la rencontre entre un fournisseur et un client. Le, le côté start-up, moi, je suis une start-up. Euh, juste, je n'ai pas ce qualificatif-là parce qu'on existe depuis 20 ans et qu'une start-up, c'est plutôt lié à de la nouvelle techno. Euh, et moi, je suis sur un produit euh, agroalimentaire, donc... Euh, mais je suis, on va dire, une entreprise quand même encore naissante, en phase de développement relativement fort. Et donc, j'utilise aussi effectivement des, des termes de levée de fonds. Peut-être ma seule différence entre les business des startups actuels euh, qu'on observe et puis mon business à moi, c'est que ma volonté à moi, ce n'est pas de vendre ma structure dans 5 ans ou dans 10 ans. Euh, c'est si possible d'y faire ma vie, voire même de la transmettre un jour. Euh, et pour euh, pour réussir ce nouveau défi qui est effectivement financier on est en train de discuter avec des, des investisseurs euh, vous parliez de levée de fonds tout à l'heure donc là aujourd'hui on parle avec deux fonds d'investissement euh, pour un développement de la structure euh, sur ce qu'ils appellent un fonds d'amorçage euh, donc on est en train de faire une petite levée de fonds, mais vraiment petite, hein. on ne parle pas de millions d'euros, on parle plutôt de, de dizaines de milliers d'euros, mais qui vont nous permettre justement de constituer ce besoin en fonds de roulement pour acheter ma matière première, pour pouvoir continuer à développer. On est sur des projets de développement qui sont, qui sont juste magnifiques, mais qui nécessitent de l'investissement. Donc, donc voilà, on est dans ces, dans ces phases-là. Donc, j'ai envie de dire, le, le défi, le plus gros défi, il est en passe d'être fait, c'est d'être sauvé la société Biatcheli. Maintenant, on est dans la deuxième phase qui est la phase de développement et donc là, il y a de nouveaux défis qui se présentent à nous. Philippe Boudin. Oui, bah, en fait, nous, on fait beaucoup de collaborations depuis quelques temps. C'est des gens qui peuvent venir à nous, c'est nous aussi qui peuvent contacter certaines personnes, certains artistes, ou des choses comme ça. Et pour justement aussi bah, moderniser un peu notre image et nos produits. On fait des collaborations diverses et variées. Parce qu'en plus, on s'oriente vraiment de plus en plus sur notre métier de base, c'est à la vente de tissu au On fait moins de produits finis aussi. C'est aussi une manière on est de plus en plus ouvert à, à vendre nos tissus à des gens pour qu'ils l'utilisent dans leur collection, euh, etc. C'est quelque chose qui ne nous, qui nous dérange pas par rapport à certaines marques de luxe qui ne veulent surtout pas... Euh, euh, par exemple, euh, qu'on utilise leur dessin, qu'ils veulent maîtriser la distribution, etc. On est plutôt pour comparer... Euh, euh, on essaye d'être dans une stratégie un peu comme Liberty, en fait, qui justement imprime à une usine quasiment équivalente à la nôtre, euh, avec des machines très similaires, etc. qui fait un peu de produits finis, mais qui vend aussi énormément de, de tissus et qui en a vendu, bah, par exemple, à une époque, pour une marque qui est moins importante maintenant, mais à Cacharel, ils ont vendu énormément de tissus à Cacharel. ce qui a fait la notoriété du, du Liberty en France euh, sur une marque qui n'était pas euh, l'imprimeur, en fait. Donc on est plutôt dans cette euh, démarche-là. Des leviers, des projets, des outils pour emmener euh, ces entreprises familiales le plus loin possible. La question maintenant, c'est cette transmission. Comment est-ce qu'on l'aborde Est-ce qu'on en parle en amont avec ses frères et sœurs Est-ce qu'on en parle même à ses enfants, avant même qu'ils soient euh, en âge de, de reprendre euh, le flambeau Et puis, est-ce qu'on élit un membre de la famille pour récupérer cette entreprise Comment se passe euh, cette élection, si on peut parler d'élection Philippe Boudin. Mon père dirige encore la société et euh, j'ai un frère qui travaille dans l'entreprise depuis dix ans euh, et donc voilà, qui est arrivé avant moi, qui lui aussi a, a commencé à travailler dans l'entreprise peu de temps après la fin de, de ses études. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on dirige vraiment euh, tous les trois. Après, on est encore dans une phase, je dirais, un peu complexe euh, économiquement. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'élu ou pas d'élu. On est voilà, tous les trois un peu à bosser ensemble pour essayer de, de redresser, et redresser la barre. Et, et après, on verra comment peut-être on arbitre ou on s'organise. Voilà, c'est des situations un peu, un peu complexes. Enfin, on est dans une situation encore un peu compliquée, Mais bon, il y a des, plusieurs indicateurs qui sont positifs. Et je pense que c'est... Quand ça sera stabilisé, que mon père aura envie d'aller prendre enfin sa retraite et qu'avec mon frère, on s'organisera et je pense qu'on se. Voilà, peut-être on s'organisera, on, on, voilà, on se dispatchera les choses ensemble. Quoi, voilà. Thomas Roiseau. Sur la reprise, alors effectivement, en fait, quand vous êtes l'enfant d'un chef d'entreprise, euh, ce chef d'entreprise ne vous parle jamais de la reprise. On n'en a jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Euh, déjà pourquoi vous n'en parlez pas parce que votre père vous le voyez pas euh, le nombre de dîners qu'on a fait euh, le soir euh, sans notre père à table euh, c'était euh, je pense 90% de nos repas quoi. Euh, donc c'est plutôt ça qui vous marque quand vous êtes enfant c'est de se dire ok un chef d'entreprise c'est un papa qu'on ne voit pas ou une maman euh, qui, qui n'est pas à la maison donc moi j'ai toujours fui ça euh, c'est à dire que je savais quelque part c'était complètement schizophrénique je savais quelque part j'avais envie d'aller créer une entreprise ou de reprendre une entreprise, mais je n'avais pas envie d'y passer 99,9 euh, de mon temps pour, euh, pour ne pas m'occuper de mes enfants. Moi, ce que je veux, c'est m'occuper de mes enfants. Euh, donc, en tout cas, avec mon frère et ma sœur, tous les trois, on a travaillé dans l'entreprise familiale hein, de notre père. Euh, moi, les étés où j'allais réparer des machines, euh, mon frère euh, sur le tard, où il est venu euh, donner un coup de main à, à mon père et puis ma, ma, ma sœur qui venait euh, faire un petit peu de gestion de magasin, un peu de tenue comptable, de révision. Euh, voilà, donc tous les trois, on a participé à ça. Euh, ma sœur a jeté assez vite l'éponge parce que euh, avec mon père, les relations étaient compliquées. Euh, comme je disais tout à l'heure, un hein, business familial, euh, c'est difficile. Il faut savoir se dire les choses. Euh, Pierre-Yves, il a une relation avec son père qui est... Euh, comment dire... Euh, ils sont très proches l'un de l'autre, ils ont les mêmes passions. Euh, et je pense que l'un et l'autre sont très fiers euh, l'un de l'autre tellement fiers que c'est trop dur pour eux euh, de, de se dire des choses difficiles euh, moi je suis le cadet de la famille je suis celui du bigueux et donc bah, j'ai toujours vécu un peu entre d'un côté l'aîné de l'autre côté la petite sœur, et donc bah, j'ai toujours navigué en, dans, dans cet univers là donc j'ai toujours dit les choses euh, et avec mon père bah, pas plus tard qu'hier on a encore, encore eu une prise de bec assez forte euh, mais c'est très sain, euh, c'est-à-dire que je pense que c'est ça qui fait avancer l'entreprise, C'est pas de, de, de se cacher les choses. Il faut bien différencier l'émotion le, le, qu'on vit, nous, au quotidien, dans notre métier de chef d'entreprise, et puis les émotions personnelles qu'on ressent à la maison avec ses enfants. Je suis très fier de mes enfants, je pense que, comme, comme tous les papas. Euh, J'ai d'ailleurs impliqué mon aîné euh, très fortement dans mon nouveau projet de Petit Bourguignon, puisqu'il fait c'est lui la figure de proue de, de, du projet, ne sais pas pour autant que je lui céderai l'entreprise. Ça, on en reparlera, parce que lui, il aura peut-être envie d'être plombier, il aura peut-être envie d'être médecin, d'être je ne sais pas quoi, donc il fera sa vie, et, puis, et à table, j'en parlerai jamais. Je lui dirai jamais, mon fils, j'espère que tu reprendras l'entreprise, parce que ce n'est pas forcément mon souhait, il fera ce qu'il aura envie de faire. Philippe Thomas, un immense merci pour vos regards et puis pour vos partages d'expérience. Avant de nous quitter, on fait le point sur l'actualité des Olivades et de Biatcheli. Philippe Boudin. Euh, on a profité du confinement pour euh, en fait agrandir encore plus notre euh, magasin de saint du lugresse euh, qui est en train un creux de, de devenir notre euh, magasin phare euh, et, euh, et donc euh, ben, moi j'invite tous les gens qui écouteront ce, ce podcast à venir en Provence découvrir cet espace et euh, ben, voilà en en disant, euh, voilà, peut-être un code tout simplement comme Mooncard et en, en racontant, parce qu'on est très proche de nos clients, donc euh, qu'ils ont écouté le, le, le podcast, on leur fera une réduction euh, en caisse sur les, les achats qu'ils auront, qu auront fait. Et euh, parce que là, on, voilà, on, on agrandit encore et on va faire un très gros espace tissu, comme je disais dans l'interview dans à un moment, on, on, on va de plus en plus vers la vente de mètre qui est notre métier euh, historique. Et on revient euh, beaucoup à ça, même si on va continuer encore à faire des, des, des produits. Euh, mais on, voilà, on, axe, on veut axer beaucoup sur le tissu, et donc pour ça, on a fait un espace dédié important. Quels sont les produits dont tu es le plus fier bon, Pour le tissu au maître, euh, moi, j'ai un, un tissu que j'aime beaucoup. Alors qui est, qui est, parce que nous, en fait, ce que j'ai pas évoqué trop dans le détail, mais on a deux collections. C'est-à-dire qu'on a Olival, qui est vraiment axé très provençal, ouais. Et on a une autre, une autre marque qui, est liée, qui était liée à une entreprise que mon grand-père avait racheté dans les années 80, qui s'appelle Marius Boudin. C'est un homonyme, mais voilà, c'est une entreprise qui nous, voilà, qui nous appartenait, hélas, c'est un tissage qui était à Nîmes, et, euh, et donc euh, on a dû hélas l'arrêter, mais on a récupéré en tout cas des stocks et des tissus, et on imprime encore certains tissus chez nous, qu'on faisait déjà à l'époque. Donc ça c'est aussi une entreprise très ancienne, et il y a des dessins que moi j'aime énormément, en l'occurrence, c'est un dessin qui s'appelle « Singes et Autruche", qui est un dessin avec des singes et des autruches, comme son nom l'indique, et qui est assez étonnant, et qui est, qui est un beau dessin d'ameublement et qui peut aller dans pas mal d'intérieur, je pense. Il est bien utilisé, c'est vraiment un très beau dessin de, de décoration. C'est une marque qui avait des très, très beaux tissus. Et il y a aussi un, un tissu que j'aimerais remettre en collection, qui est en fait de la véritable toile de Nîmes. C'était en fait la toile qu'on faisait à Nîmes, avec de la laine et de la soie, avant de la faire avec du coton, pour faire le jean, qu'on connaît, qu'on porte tous, euh, tous les jours. Quoi. Et ça, c'est un tissu que mon oncle m'a montré, bon, parce qu'il s'est retiré les affaires, on a récupéré son stock. Et c'est un tissu bleu indigo euh, qui est magnifique. Et c'est quelque chose que j'aimerais euh, mettre en, en collection, alors qu'il est un uni, hein, c'est un tissé. Euh, mais euh, voilà, donc ça, c'est deux tissus que j'aime beaucoup dans cette marque. Après, j'aime beaucoup les provençaux aussi, parce que je suis très attaché à ma, à ma région. Et, et là, il y a tous les grands classiques, comme Bonis ou même Mazan, qui est notre logo qui sont des, des super dessins, en fait. Moi, je pense assez intemporel, suivant comment ils sont utilisés. Et, et voilà. après, euh, après, en nappe, pour, pour rester dans l'univers voilà, de, de la nappe et du linge de table, euh, moi, j'aime aussi pareil là, les nappes provençales ou même tout simplement du tissu enduit au mètre C'est très pratique. Et euh, je pense qu'on a des, des couleurs et des choses assez sympas. Et puis, euh, après, étant aussi... Euh, un euh, garçon, j'aime beaucoup euh, les chemises aussi, qui sont. Je pense qu'on a une gamme qui est assez sympa, réduite, mais euh, mais avec des, des des chemises provençales, très authentiques, mais assez faciles à, à porter, euh, même pour euh, des gens à Paris, j'ai de plus en plus de copains qui les portent, même au boulot, ils me disent pour certains. Donc, je pense qu'on a une gamme de, de choses assez sympa en chemise à découvrir, et qui peux même porter par certaines filles de manière un peu décontractée. Enfin, je pense que ça, ça peut plaire aussi bien aux filles qu'aux garçons. À retrouver sur Thomas Roiseau. Alors effectivement, sur l'actualité de, de Biaccelli, donc... Euh... Euh, Biatchelli c'est une marque pour les professionnels hein, on est euh, en B2B euh, vous pouvez aller sur notre site internet effectivement www.biatchelli.fr b i a c e 2 l, -L et vous allez trouver euh, nos produits qu'on début dans toute la France euh, ou même à, à l'étranger on, on vous enverra avec grand plaisir nos produits venez les goûter euh, je pense que vous allez les adorer euh, et puis le lancement donc de, du Petit Bourguignon euh, qui est une marque qui sera plus régionale euh, pourquoi Parce que c'est une marque qui est engagée vis-à-vis euh, -vis de notre planète. Aujourd'hui, le café présente une mauvaise empreinte carbone parce qu'il voyage beaucoup. Euh, ma volonté, c'est d'essayer de réduire les voyages de notre café. Et donc, on, on vient de démarrer cette gamme euh, appelée « Le Petit Bourguignon euh, » en 100% bio, issu de l'agriculture biologique, 100% commerce équitable. Avec des projets euh, éco-conçus, euh, donc on a par exemple des capsules d'espresso qui vont dans vos machines d'espresso. Ces capsules sont 100% biodégradables et 100% compostables. Vous pourrez les retrouver dans quelques semaines, dans quelques jours, sur le site qui est tout attaché tout minuscule.fr euh, N'hésitez pas à aller voir ou sur notre page Facebook, euh, euh, des capsules commercialisées à 33 centimes du côté, donc moins cher que d'espresso et très engagé pour notre planète. Cet épisode vous a plu, dites-le nous, d'autres viendront. Pour cela, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées et sur nos réseaux Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, sans oublier notre site internet mooncard.co. A bientôt